Ok, il est... il est là. Oh, je te marre. Oui, je de c'est bon. Oh. Hop là. Oh, moi, oui, je suis Meurs, oh. meurs, meurs, meurs, meurs. Non, non, non. Mais, mais non, mais c'est illégal <rire> Viens là, toi, je vais t'enculer. <rire> Regarde Ouf Mais, ah. mais t'es fragile gros, t'es un fragile Avoue t'es un fragile ouais, Et moi j'ai mis j'ai mis une y patate y pas deux de... <rire> <rire> Oh t'as volé hein <rire> On est dans la map de Bin Laden <rire> La monétisation qui n'est pas là Et là c'est aussi fragile que le micro de Louis <rire> <rire> <mané> <rire> <rire> J'ai trop titre la manette ah euh... mon moi si menti ça sera je... et jeu... terrible oui <rire> non non non non non relève moi relève moi ça <rire> non, comme non, ça faut remonter sais. comme ça on fait non la manette non non non non non ah là c'est le bon